Coucou YouTube, je suis je vais te faire une game affreuse. Une game où tout le monde a peur de tomber contre quelqu'un comme moi. La game vient de commencer, personne ne le sait encore, mais le démon est dans la partie. Dans la partie. Étape numéro 1, avoir 6 roquettes. Fait. Étape numéro 2, aller faire des sous. Étape numéro 3, être équipé méta. Numéro 4, ouvrir absolument toutes les portes. Mais pas trop non plus. L'étape d'avancement est parfaite pour le moment. Je décide de faire tranquillement mes 4000 dollars. Car, comme on le sait, qui ne dit rien à caisse. Ce qui veut dire, concrètement, je pense que quelqu'un... Voilà, est en train de camper la caisse. C'est ce que j'ai toujours croisé et... Euh... Oh, attends. Incroyable. Voilà, et la croissance... Dans, dans ce qu'on fait C'est super important Lui S'il nous embête C'est très simple Frappe à dispersion Bam C'est réglé attendant on loot ça Boum La quicheta Alors On se fait tirer dessus par pas mal de monde actuellement Je le reconnais Je suis prêt à dire que c'est vrai mais on s'est esquivé aussi comme personne. Aïe. Voilà, on est crack shield. Parce que, évidemment, il y avait aussi quelqu'un à cette fenêtre. Le but est de faire une game immonde. Quand on se fait tirer dessus, la réaction la plus dégueulasse reste l'ignorance. Yout, tu m'as pas fait mal. Tu m'as pas fait mal. Oh, oh, oh. Ah. Mais quand on se rend compte que au moins 6 personnes nous tirent dessus on commence à se poser des questions forcément est-ce qu'il y a un contrat sur ma tête est-ce que c'est compliqué et tout en parlant à des personnes ou quoi on fait la technique du ratel donc la technique qui est de mettre le, le niveau par terre et de d'avancer à fond une fois que la technique du ratel est faite. Il vous suffit de monter dans une voiture. De partir à la plage. De vous accroupir à peu près ici. Et là, vous pouvez prendre votre téléphone. Pendant au moins une minute. Vous êtes bon, tu vois. Vous voyez cette corde, les gars On voit bien qu'elle est tressée en double filet. Du coup... top, vous en... Putain, non... Voilà. Vous prenez une mèche et vous en faites tomber une partie. Sioup Avec cette corde que vous avez réussi à faire tomber, vous allez faire un lancer. Alors, il faut pas d'armes pour ça. Hop La technique est très simple. Vous mettez le bras très en arrière. Et on a, vous attendez que votre leurre tombe. On l'a vu tomber. Il n'y a plus qu'à attendre. qu'il y a une voiture qui arrive vers moi. Si une voiture arrive, pas de problème. Vous avez un lance-roquette, c'est fait pour éloigner les curieux. Allez. Du coup on va pouvoir retirer un coup. C'est un beau lancer ça. C'est un beau lancer. Et là, vous attendez, les gars. Le bruit de la mer, les oiseaux, l'océan. Est-ce qu'on est pas bien, là On est pas bien Moi, ouais, je vous le dis, on est bien. Donc, après, si vous en avez marre, tu vois, toute cette nature et tout, vous attendez que ce soit marée basse, qu'il y ait les petits animaux qui viennent. En mode comme ça. Et vous roulez dessus, les gars. Hop, le dauphin, cac, tu roules dessus. L'écureuil, bam, tu roules dessus. Les palourdes, papa, papa, papa, papa, tu roules dessus. Tu roules sur absolument tout, tu t'en bats les couilles. Bon, et une fois que t'as fini d'écraser toutes les bestioles sur la plage, et qu'il y a du sang partout, et que ça va être aux, aux enfants d'arriver, tu vas chercher ton colis. C'est bon. On a le colis qui est fait. Et là, on va devoir faire preuve de ce qu'on appelle... Dans, dans le plus euh, commun des endroits la déduction déduction est-ce que ça va se finir à mine non c'est trop vers pique là c'est un truc qui va, qui va down soit par là soit vers ruine du coup pour avoir la réponse à cette question qui euh, n'a pas de réponse actuellement on va aller chercher ce drapeau Ouais, j'ai bien mangé en évitant de gerber dans la bagnole drapeau qui nous dira effectivement où nous sommes dans la zone tu mets pas le trophée Inconscient Inconscient Cette saison de l'année, il n'y a personne euh, sur la plage. Il y a du vent et il fait pas beau. Du coup, il n'y a pas de raison à ce qu'il y ait des touristes. Il y a beaucoup de houle. Du coup, c'est le moment pour circuler ici. Peu de risques. Et des drapeaux, tu vois ce que je veux dire Comme on dit en irlandais, les gars. Don't be pressé. Hop Et là, pendant que votre drapeau est fait à 80%, vous en avez pour 2 minutes 06. Pépère, posé ici. Pépouse, au calme. Tranquille. Et du coup, on peut faire vraiment un, un débat dans, dans la profondeur. Vous, si vous aviez des lunettes, vous préférez avoir celles-ci, qui sont actuellement dans ma main gauche. Ou celles-ci, qui sont actuellement dans ma main droite. On est sur du format Reban. Mais un qui a des trucs bleus et l'autre. Vous avez le choix chat, gauche, la classique, la lunette d'aviateur, ils sont forts avec ces lunettes d'aviateur Tout ça avec l'autre enculé qui a fait Top Gun, putain d'ailleurs il y a Top Gun 2 qui est sorti, putain, où est-ce qu'on peut le voir chat J'ai commencé la série avec les zombies euh, en Corée qui envahissent un lycée et ça se propage un peu C'est maintenant les gars, on a l'avant dernière zone, boum, on finit capturer en plus, on a encore une avance on a quasiment toutes les informations qui sont données ici présentes sur la carte. Il va être temps de remonter dans la pépinière. Et après... Hop On va rouler les gros baies sur la plaie. On va rouler... Vous voyez cette petite zone d'eau là À Tenerife, il y a la même. C'est la Playa de las Terracitas. Hop, tu peux t'y arrêter. Hop, un petit dauphin, tac, tu roules dessus Tu burnes un peu sur sa gueule à ce bâtard Et hop là c est, c est, Cette eau, vous voyez ça, ça fait passer l'eau de lourde pour de la pisse Je vous le dis honnêtement Et on voit qu'il y a Micheline qui est en train de jouer apparemment Donc Micheline euh, qui, euh, qui a pris de la hein. Du coup, on va arrêter de faire l'idiot avec la voiture Ça va être le moment de s'arrêter de raccrocher un peu euh, ce qu'on fait, tu vois. Les bêtises. Alors, comment ça se fait qu'il soit mort Explication très simple. Un trophy peut tanker trois stuff. de termites, lancer de loin, la paralysante, lancées de près. Et le temps qu'ils comprennent que son trophy, il fait pif paf, pouf la roquette était déjà partie. Et ce jeune homme qui nous agressait avec une, avec une méta de tryharder est décédé. Est-ce que la voiture qui est en train de me lurker mérite de mourir Possible. Je mets le trophée maintenant sur la voiture. Est-ce que c'est important qu'il y soit maintenant Non. Je prends une frappe de précision. Je constate que la voiture est en train d'arriver. Je vais donc aussi prendre... Une boîte de munitions. Con constatez que ce, ce brigand me tire dessus. Tirer les roquettes nécessaires. En fait j'y vois que dalle, donc je tire un peu à l'aveugle, mais. Dans l'esprit, je suis vraiment agressif dans ma tête. Hop, et on va reprendre ce système trophy. Est-ce que vous me suivez jusqu'à la chat Bon. Maintenant qu'on a absolument tout pris il manque ce petit drapeau qui est la clé de la porte d'entrée. C'est là qu'on remarque que les drapeaux sont sournois. Si on a, si on a bonne mémoire il y avait quelqu'un placé exactement dans cet angle tout à l'heure. Ce qui veut dire Que cette personne est probablement encore là. C'est pour cela que... BOUM On bait. C'est bon. On va capturer. Voilà. On constate effectivement que... Il fait a... blanc, hein Alors, on va lui faire ce qu'on appelle une flottante, les gars. Boum. La flottante, c'est une paralysante qui stagne dans les airs et qui te paralyse. Pas longtemps, mais... Quand on t'a retiré les couilles avec des tenailles, ça fait peur. Maintenant, on lui met une frappe, histoire qu'il arrête de nous casser les couilles. Et on attaque notre rotation. La rotation est quasi parfaite. Instantanée, fluide, tel le vent. Tel la piste du matin. Il y a des snipers, il y a des tireurs, peu importe. Pour moi, ce qui compte dorénavant, c'est d'être ici. die wow. Est-ce que tu peux me tenir un, un truc si je te le passe Ah oh merde Bon On va le laisser à son endroit Et On va placer dans cette petite pièce Ce qu'on appellera El Duc je suis actuellement à la place d'un petit touillat accroupi avec un système Trophy. Je suis le président du jeu, grosso modo. Monsieur le président. Vous pouvez guetter que la mécanique de ce système Trophy est vraiment parfaite. Ça tourne grâce au vent. C'est pour ça que j'ai cassé cette fenêtre. Et on peut ouïr que le mec est toujours au-dessus. Miratata, miratel, les jugements... Il, il nous passe ici. Eh. C'est bon. Hein. C'est qui qui a 30 000 subs à un moment donné. Eh. Voilà. On entend que notre ami est en train de faire un jogging sur le toit. Ça peut arriver, il y a, des, il y a beaucoup de joueurs comme ça. On est. On est plein centre zone. Je crois qu'il est descendu. Et le voici. Hop, le voici, le voilà. Et il décide de s'enfuir. Le ratel alléché, surpris par l'odeur, mmh, euh, tiens à peu près ce langage. Oh, Maître Chaud, que vous avez un gros bouclier, est-ce que je pourrais l'avaler Maître Chaud, suite à ses propos, lui dit hey, ⁇ Hé mon ami, tiens ma paralysante, j'ai ça à t'offrir. Bonne chance !⁇ Il espère qu'on va se croiser à Roland et... Euh... J'ai pas, pas compris le reste. Il reste bientôt 11 personnes. On a atteint un stade de fils de puterie plutôt élevé. Et on va essayer de se rapprocher au niveau des dieux des fils de pute. Celui où quand Baptiste nous verra, il se dira... Oh Une liasse d'argent. Si je la ramassais... Donc, dit chaud, on est en lobby Europe. Ça va, ils vont forcément être intéressés. Hop, Hop. on regarde, tac, y a rien. Bonjour. Bonjour. Bonjour. T'es mort. Ça, c'est un autre fight gagné joliment. Hop. Hop. Et on va faire le piège dit du double billet de 6000. Bam. 6500 ici. 6500 là. Et on retourne à notre cachette accroupie. Le gameplay est parfait. Je perds pas de plaques vu qu'il y un système trophy. Et vu qu'il y a des cœurs en plus. Ok, le suspense est vraiment à son comble. Je... Je respire plus. Ok, ok. Là c'est vraiment le moment stratégico-technico de la game. Alors... Chat. Qu'est-ce qui se passe On est 4. Je sais d'expérience qu'il y en a un ici. Je sais qu'il y en a un là. C'est la logique, déduction. Et l'autre, soit est sur mon toit, soit il est caché là, soit il est dans ce secteur. Quoi qu'il en soit, ce secteur est pour moi celui qui sera le plus tranquille. Donc on va mettre un point sur le bord de ce secteur et on va y aller. Mais la règle veut qu'on y aille lentement. À pas de chat. Une patoune après une patoune. Un... un regard apeuré après un regard apeuré. La rotation commence. On check bien le bord de zone. Une frappe arrive. Je me fais discret. Maintenant que je me suis fait discret, je peux réavancer. Me voilà placé chat Me voilà placé Je vois un, je vois un méchant Je le vois en difficulté J'essaie de l'aider J'arrête d'essayer de l'aider Je vois que le joueur de droite tire sur le joueur de gauche Un des deux joueurs vient de tomber Je suis le dernier et c'est maintenant, c'est maintenant La zone viens vers moi, viens vers... vers moi la zone Ok, viens vers moi C'est pas grave les gars, vous savez pourquoi Je vais... Je vais le faire vomir du sang Vous le voyez Il est ici les gars Mon objectif est de faire vomir du sang à cette personne Je sais ce que vous allez demander mais show, comment est-ce que tu fais vomir du sang à quelqu'un Et c'est là que tout est très très simple Je mets une paralysante Je mets deux paralysantes Je mets une thermite, deux termites, Une roquette Je pars dans le gaz Hop Gardez votre sang en bouche La zone revient petit à petit. Il ne faut pas être pressé. C'est pour ça que je, je me permets de m'avancer. Et on voit ce joueur exceptionnel qui, qui push. Euh, moi, je suis un peu stressé. Je change d'arme. Roquette. Le beau jeu. Tout simplement, le beau jeu. C'est ce que j'ai envie de dire. Voilà comment gagner une game de Call of Duty Warzone facilement. Je vous invite donc maintenant à liker, commenter. Partagez cette vidéo à vos amis. Parce que faire des top 1, c'est facile en fait. C'était Chaud bisous. Chouacha, mon ami. Bien joué, Chaud bon mon ami. Chouacha, y a Chouacha, McDo. Bon ami. Y'a quoi, un McDo de Juveniac, frère Eh ben y'a toi, gros. <rire> ouais. Oui, Chouacha. oui, Chouacha. Putain, oui, c'est toi, c'est ton pote, euh, le mec qui vit dans une grotte là Non, non, mais non, t'es fou toi. Il est bizarre ton collègue. Vas-y, euh... Vas bon ben. Les lunettes. Les lunettes. Vas-y, bon ben. Oh, Au gosse. Allez, salut les mecs.